Bonjour. Bonjour à tous, alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui les filles Alors, alors ma sœur va faire ça et Je et ne vois ça. rien alors. Des sucettes des sucettes en nuages Moi je vais faire Au euh... goût citron, euh... fraise Super, Comment et toi faire ça? Asia va va. Nous... Attends, de Asia va nous faire des sucettes en nuages Mais avec de des bien. petits, on oh, se ressemble ah. Avec des petits diamants. Mmh. Oh miam, miam, miam. Moi, je commence à avoir très faim. Moi aussi. Ça fait Allez, go, les filles. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente mmh. chez toi, Maria oh, C'est bien. C'est pas grave, c'est le... Je vais une poudre verte, une poudre rouge. Il faut casser ça. Hein? Oh, c'est des euh, Petite poudre verte, ah foncée pour ça, pour et rose. Une poudre bleue. Et deux petites oh ouais. cuillères. C'est bizarre. Et après, je crois que ça, ça croutille dans la bouche. Ça oui, ça pique. Moi j'ai ça, ça et ça. Montre-moi, montre-moi qu montre Que je vois ton récipient d'abord oui. C'est le même que ta soeur Bon sinon c'est pas tout à fait le même récipient ah, Voilà moi, une... Oh, c'est oui. une patate à côté <rire> récipient. Toi, as une petite, fi... une petite figure deux à côté faires, deux faires pour maman Un, Un sachet vert Un sachet violet pas. Mélangez pas vos sachets des filles Un hein, petit sachet rouge donc sur les sachets, à chaque fois, tu as marqué le numéro 1, 2 et 3. Et Donnez-moi vos. papiers. Ouais, l'emballage, s'il te plaît. Merci. Alors. On va commencer par le top papier. Alia, toi, il va il falloir, dans un premier temps, dans ton récipient que tu me verses un ton peu... sachet vert mmh, mmh, mmh. Euh, est, madame alors ton sachet vert attend je crois que c'est ça avec euh, oui. Oui. bonbon c'est ça il me demande je ne sais pas combien il me demande verts, de mettre de dose ouais. d'eau moitié mmh. Une dose d'eau alors j'irai loin. Euh... Donc ta dose d'eau tu vas me la mettre dans celui-là là. là dans le... Ouais, dans celui-là. Donne, je vais te le Et combien C'est que ça qu'il faut mettre. On a combien Une. Vas-y, mets-la bien. Et tu vas m'ajouter ta poudre verte. Et moi après je vais aller manger. Attends, Sia, c'est bon. Mm -hmm. Allez. Et pourquoi il y a la fumée qui sort Ah, c'est magique. Mets-la moi dedans avec l'eau et tu me mets, oh, tu mélanges. Et moi, et moi, et moi, et moi Attends, attends, attends, attends, attends. <rire> euh, Allez, remute avec ta petite cuillère. <rire> Et en deuxième temps, ben, tu ajouteras oh, à ça. ça mmh. Tu vas m'ajouter le deuxième sachet vert. On oh, a bien, j'en ai que trois. C'est Je pensais que c'était la même chose, mais pas tout à fait. Pourtant, ça y ressemble. La poudre est toujours blanche à l'intérieur. Tu me rajoutes et ça moi, et puis moi, tu mélanges bien. Asya, ah, si, hein. toi, Allez. tu vas me Allez. mélanger avec une dosette d'eau, la poudre numéro 1, la violette. Oh, ça c'est bizarre on... On du Allez, vas-y. Tu mets la violette après Dans ton récipient qui est le plus. Alors attends. Déjà, c'est du cappuccino aussi. La patate Non, l'autre. Oui Oui. Tu mets la, oui, la dosette numéro 1, la violette. Et ensuite, quand on auras bien mélangé, Asia tu mettras ta deuxième dosette rouge. C'est du cappuccino. Du Regardez ce qu'Alia nous a préparé. Alors là, on a mélangé. Le sachet vert clair avec le sachet vert foncé oui, hein. Et nous oh, oh, oh, et nous avons obtenu une pâte Une pâte oh non, Regarde ça fait du bleu hmm? Fais voir je vois pas Donne. Bah, mets, non, mets, non, mets tout dedans et puis je verrai après hmm? Et nous avons cet effet euh, pâte Oh J'arrive mm. <rire> Qui a un bon petit goût de bonbon J'avoue Après je fais quoi et ensuite, Alia, ben, tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu vas me verser une dosette d'eau. Avec cette fois-ci, ton numéro 1, le rouge. Tu vas bien mélanger. Voilà, tu mets là, hein. à côté, tiens. Et il faudra ajouter à ça ta petite dosette numéro 2, la rose. Mais d'abord, commence par la rouge. J'ai commencé ah, par la ça fait du gelé. C'est bizarre. Malheureusement, ça doit faire... Allez, vas-y. Et puis après, tu vas. je pense que la poudre bleue, là, c'est des petits, des petits bouts de sucre colorés pour décorer. Alors, Masia, t'en es où Toi, montre-moi ta couleur bleue. Donc, Asia, elle là, a mélangé. Mis un peu de poudre, ça fait du, de l'eau bleue. Ouais. Et t'as mis quoi d'autre, là après, après, je fais Après, je fais quoi Après, tu mets la rouge. Après, tu mets ta rose. Hop. Euh, et oui, il faut que tu mettes ta rouge, t'as pas mis ta rouge encore, allez, euh, Asia. C'est presque fini. Ouais. Et la patate, elle sert à... Ah oui, euh, non, je sais pas. La patate, elle sert à mettre des euh, bah, euh, petites friandises à côté. Ah Voilà, tout simplement. Mais trop il a des trucs. Bah, elle, s'est fait pour faire ses... C'est euh... un nuage, hein, et puis elle va mettre mmh. euh, sa décoration dessus. Elle va manger le nuage comme ça, avec ses petits bonbons, hein. mmh. Ah, toi aussi, waouh. Et voilà, notre deuxième nuage en forme de bonbon, Miam, miam, miam. Ça paraît très bon. Et à ça, ma bah, Alia, bah, tu vas nous, nous faire ta décoration avec ce petit sachet bleu. Oh, merci. En Mais dedans. en fait, c'est des sucettes. Non, même pas, tu vois. Et là, c'est bien coloré. Vas-y. Voilà vas tu, cadeaux, hein. tu, tu, Voilà, tombe un petit peu dessus, ça va, ça va faire une petite déco. Okay. Attention, tu vas, vas renverser, laisse la cuillère dedans, tu n'as pas besoin d'enlever. C'est que j'ai mis à Alors, mets les, les cuillères. Voilà, vas-y. C'est pas grave, vas-y, vas-y, vas-y, vas c'est toi qui à ta façon. Là, la tête de ce côté là un petit peu. C'est joli. Fais voir que je vois. Oh mange... moi j'ai envie de le manger. Il y en a encore. En a ouais, encore. bah tu. Et voilà. Il y a trop jamais Et là. maintenant il va falloir faire la dégustation. Il y a trop, mis là. Et ben voilà. Tu mets ça là, chérie, et puis tu vas.. Elle a fini Ouais. Je vais voir ce que ça donne, toi, Sia. Je vais laisser ça, déjà. Voilà. Sia, elle, ça y ressemble, c'est à peu près la même chose. mais Ça pique, c'est vrai. Voilà. Elle, Sia, c'est des petits bonbons qui est à côté. Elle doit tremper sa pâte dedans. Tu ménage après. Et c'est un goût de... Hum, C'est vrai C'est très bon, deux. Allez-y. Ça, t'en goûtes pas beaucoup. Oh non, voilà que ça. Mais laisse-le sur la table, Léa. Laisse-le sur la table. Non, mmh. je ne pas ça, je goûte que des jus. Mais c'est bon Voilà. T'arrêtes de me tout prendre. Allez, oh, c'est rien, hein. Il mmh. vous quand même. Mmh. Alors, Alors, les filles, oh verdict Je sur 10. 10 10 sur 10. Ouais, je... 10, sur 10. Mmh. J'ai déjà goûté, chérie, en préparant. C'est moi, déjà je déchouille les cuillères. 10 sur 10, c'est la note des <rire> enfants. Qu'en avez-vous pensé de vos vidéos, les filles oh. Vous avez aimé faire ça, cette préparation de... Moi, je dirais de pâte gluante. Vous avez aimé uh -huh. Ouais. Et le goût, alors Fraise, et ça, bon. attends. Je ah, sais pas. Regardez. Mmh. Vu, vu qu'en fait que j'ai mangé d'avant. J'ai goûté, les... chérie. Euh, non, non, avec les bonbons, je. Mmh. À moi. Mais pas tout. T'es sûre mmh. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai j'ai, ai bien aimé la vidéo. C'était un moment magique. Très magique. Ah ouais. C'était super. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye N'oubliez pas mama. de vous abonner, de mettre des pouces bleus. C'est là Un bon niveau de troisième. Mettez des pouces bleus. Et, oh, ouais. et, et, oh, et, et, et... <rire> Abonnez-vous <rire> Allez, merci Bye bye